Okay. Mm -hmm.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 Nous sommes tous citoyens. Nous sommes tous citoyens. Nous sommes tous citoyens. Tous citoyens. Oui. Nous sommes tous citoyens. Nous sommes tous citoyens.